Chers traders et investisseurs Mercredi 12 février, bonjour Alors, il paraît que nous vivons une inflexion De la courbe de progression du coronavirus Donc, tout le monde est rassuré Tout le monde achète Dont acte Même, vous, vous, vous ressentez peut-être un léger ton sarcastique dans mes propos, même si nous sommes plus qu'étonnés, seul le marché a toujours raison, comme je vous l'ai dit hier, je crois. Donc, le marché progresse, les trades doivent accompagner. Nous vivons à l'heure actuelle un mélange de faux mots, c'est-à-dire Fear of Missing Out, et de TINA, There is no alternative. C'est incroyable, il n'y a qu'une seule direction, le nord, et l'ensemble du monde achète les marchés malgré la terrible menace du coronavirus. Donc, ce sont d'autre part des, configura des configurations qui sont relativement nouvelles, bien qu'elles bien qu commencent à durer, et elles sont dues à l'omniprésence des banques centrales, qui font que l'argent est gratuit et croyez-moi, c'est très malsain. Bref, dans ce contexte difficile, nous avons réalisé ce matin trois trades gagnants sur trois accompagnés de trois médailles et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.